La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 31. Remarque importante. Si vous n'avez pas trouvé l'argument exposé juste après, merci de revenir au 9 et de choisir une des autres options, à savoir recommencer cette aventure ou entamer une autre saga MP3 dont vous êtes le héros. Oui, je suis d'accord. Les L'écriture en panne signifie que la machine ne fonctionne pas, et que donc son programme n'a pas pu se mettre en marche. Ok, pas de problème, c'est un argument irréfutable. Mais bon, avouez qu'elle avait de la gueule au moins la fin précédente, parce que là en réalité, vous êtes passé pour un vrai demeuré. Vous n'avez pas pu rouvrir le hublot de l'intérieur, et en cognant contre, votre voisin qui ronflait, a fini par se réveiller, et vous a sorti de votre fâcheuse posture. La vidéo de cet incident, que quelqu'un a quand même posté sur internet, n'a pas réussi à atteindre la centaine de vues. Mais ce fut suffisant pour que tous vos voisins vous regardent par la suite de travers, puis que vos relations vous fuient, et que vous finissez par vous enfoncer dans une véritable dépression au bout de laquelle vous avez commis un geste irréparable que la morale chrétienne réprouve, prouvant par la même que le ridicule peut tuer indirectement. Voilà la fin cartésienne de cette histoire. Désolé, mais c'est vous qui l'avez voulu